Dans cet atelier, je vais vous montrer comment utiliser un simple outil pour bloquer les publicités sur le web et empêcher plusieurs sites de recueillir des informations à votre sujet. Vous pourriez être surpris de voir à quel point vous êtes surveillé en ligne. La plupart des sites web recueillent des données sur vous lorsque vous les consultez. Par exemple, même le site des Nouvelles de Radio-Canada partage vos données avec près d'une dizaine d'autres sites sans que vous ne le sachiez. Certaines de ces données sont utilisées pour rendre des sites plus interactifs et utiles, d'autres les utilisent pour créer un profil sur vous afin de vous offrir des publicités ciblées et d'autres vendent vos données. Des outils gratuits tels uBlock Origin peuvent vous aider à surveiller et à bloquer la collecte de données, la publicité et les sites web malveillants. C'est l'un des outils les plus importants que vous pouvez ajouter à votre navigateur web et je vais vous montrer comment faire. Pour installer uBlock Origin, accédez à uBlockOrigin.com dans votre navigateur Web. Cet outil peut être installé dans Chrome, Firefox, Microsoft Edge et Opera. Faites attention toutefois, car une ancienne version nommée tout simplement uBlock n'est plus mise à jour, donc assurez-vous d'installer uBlock Origin. Pour installer cet outil, cliquez sur le bouton «Get uBlock Origin » au centre de la page. Ensuite, la page suivante variera selon le navigateur, mais généralement, cherchez un bouton qui vous permet d'installer ou d'ajouter l'outil et suivez les étapes requises. Une fois installé, uBlock Origin est accessible dans vos extensions et il commencera immédiatement à bloquer la publicité et la collecte de données. Si je retourne au site Web de Radio-Canada, je peux voir un nombre qui s'affiche sur l'icône de uBlock Origin. Ici, 11 éléments ont été bloqués. Vous pouvez désactiver Ublock Origin si vous voyez qu'un site est inutilisable ou si vous faites confiance au site. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'extension et ensuite sur le gros bouton d'alimentation. Il s'agit maintenant de rafraîchir la page pour y voir les publicités, par exemple. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser les fonctions de base de Ublock Origin. Toutefois, vous pouvez utiliser certains boutons pour bloquer ou permettre des fenêtres pop-up de larges fichiers multimédia, des filtres cosmétiques, des polices hébergées à distance et du JavaScript. D'autres paramètres peuvent être personnalisés en cliquant sur l'engrenage. En plus des paramètres généraux, il y a un onglet pour les listes de filtres où il est possible de choisir le type de contenu que vous aimeriez bloquer. L'équipe du site Web privacyguides.org suggère de choisir tous les éléments sous publicité, confidentialité et domaine malveillant. Les listes sous nuisance et tout usage peuvent être choisies, toutefois, elles peuvent nuire à l'interactivité et l'utilisation de certains sites Web. Dans la section Région vous trouverez des listes propres à diverses langues, dont le français. Finalement, sous l'onglet Support, vous trouverez des liens vers de la documentation complète et vers une communauté Reddit qui offre du soutien pour UBlock Origin. Les utilisateurs avancés peuvent personnaliser plusieurs autres options, cet atelier ne présente pas un survol de toutes les fonctionnalités disponibles, mais il vous permet de mettre en place une stratégie efficace pour bloquer un bon nombre de publicités non sollicitées et de limiter la collecte de vos données personnelles.